Ecoutez-moi les Gérard Saint-Brice, j'espère que vous avez bien suivre. vous allez avoir un deck absolument formidable, vous allez entendre plein de choses qui vont vous émoustiller les oreilles. Cette introduction, voilà, je vais vous dire plein de petites choses qui vont vous faire plaisir dans cette introduction, c'est tout simplement déjà dans un premier temps le dernier deck que je vais présenter de l'extension Meurtre au Château Natria, le dernier deck de l'extension, là je vous laisse... Non, je ne veux même pas vous laisser 10 secondes pour pleurer. Vous allez pleurer, évidemment, pendant les 1 heure de vidéo. Bah ouais, c'est le dernier deck Natria. Évidemment, cette méta est abs était absolument formidable. Mais en même temps, avait un gros défaut. J'en parle évidemment dans la vidéo. Je ne vais pas spoiler. D'ailleurs, vous êtes des, euh, des détectives comme moi. Murlock Holmes, évidemment... Vous allez trouver une blague dans cette vidéo, oui c'est incroyable, j'ai bien dit une blague. Une blague se cache dans cette vidéo, elle est hilarante évidemment, je vous laisserai la retrouver. Euh, donc c'est pour moi le deck qui caractérise tout simplement le mieux cette nouvelle extension, enfin cette ancienne extension maintenant, euh, Natria. Euh, c'est tout simplement le retour du zoo, ça faisait juste presque deux ans euh, qu'il n'y avait pas eu de zoo dans la méta. Là, euh, il a été euh, ramené finalement à la vie euh, grâce à cette synergie diablotin. Alors ce deck-là, il a un win rate énorme, c'est un des meilleurs decks au rang diamant. Au rang légende, il a un très bon win rate, il est tiers 2, mais il est vraiment euh, voilà, top 3 euh, co-leader, on va dire, au rang diamant. C'est un deck absolument formidable, donc voilà, si jamais ça vous chauffe de passer légende euh, dans les derniers jours de la méta. Eh ben euh, ou avant que la prochaine extension sorte, tout simplement, eh ben foncez euh, tout simplement avec ce deck accessoirement euh, vu qu'on parle des extensions euh, n'hésitez pas déjà, déjà à me dire aussi vous euh, quel euh, finalement quel euh, deck pour vous a caractérisé vraiment euh, Natria alors on aurait pu penser au mage squelette au DH, euh, DH relique également mais voilà moi je suis un amoureux du zoo et le zoo c'est quand même un deck qui est emblématique sur Hearthstone et c'est vrai que ça fait vraiment longtemps qu'on n'avait pas eu de zoo on va dire au top de la méta en plus il y avait plein de versions différentes donc vraiment c'était euh, voilà c'était un fil rouge intéressant je trouvais dans cette méta d'avoir le zoo euh, je reprends un peu mon saut. Pardonnez. Euh, ah oui, ça Je vais. Non, je, je parle d'un autre truc. En fait, j'ai encore deux choses à vous dire. Euh, demain, si vous regardez la vidéo au moment où elle sort, c'est-à-dire jeudi, j'aurai en exclusivité mondiale la possibilité de jouer avec les nouvelles cartes de la prochaine extension. Donc, euh, la marche du Roi Lich, avec évidemment le nouveau perso, le Chevalier de la Mort. Euh, ce sera de 18h à euh, minuit. Donc, venez à 17h parce que je, je parlerai un petit peu de comment ce sera la soirée, etc. Quel deck on va tester, tout ça, tout ça. Donc, de 17h à minuit sur ma chaîne Twitch, twitch.tv thefishugo mais vous connaissez évidemment le rendez-vous. Euh, D'ailleurs, vous pouvez me soutenir gratuitement avec Amazon Prime. Voilà, je, je le dis souvent. Enfin, je le dis pas assez souvent, mais euh, moi, ça m'aide beaucoup dans mon activité. Ça m'aide pour les vidéos YouTube également. Euh, donc, en gros, vous, vous allez sur Twitch, en haut à droite, profil paramètres, lié Twitch à Amazon. Vous cliquez sur s'abonner. Ça vous propose de vous abonner gratuitement avec Prime. Et puis, euh, voilà, vous avez cet abonnement gratuit chaque mois. Si vous avez Amazon Prime, évidemment, qui permet de soutenir un streamer. Donc voilà, ça, ce sera demain, jeudi, de 18h à minuit, 17h minuit, euh, avec les nouvelles cartes. On sera une dizaine à peu près en Europe à avoir ça, donc je jouerai euh, avec les nouvelles cartes, euh, avec les nouveaux decks, tout simplement. Euh, donc voilà, ça, ça va être cool. Euh, pourquoi est-ce que je suis habillé comme ça Bah En fait, c'est assez drôle parce que euh, j'ai reçu, il y a quelques jours, euh... Euh, un colis que je devais recevoir il y a 4 mois. C'est-à-dire, il y a 4 mois, je devais recevoir le... Souvent, Blizzard, ils m'envoient des petits cadeaux, et c'était le, euh, Mur... le package de Natria. Donc, euh, bon il y a, il y a plein d'autres choses. Hein. Il y a un mug, il y a des petits pins, il y a des petits machins, il y a des petits objets que vous allez peut-être voir dans la vidéo, bref. Et, euh, et donc, il y avait cette casquette, double casquette, évidemment, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est une, une double, double casquette incroyable. Et ça, parce que ça, c'est pas un truc à moi, hein. ça aussi, c'est un, un truc Hearthstone, c'est un truc... Euh... Ça doit être un truc d'enquêteur, j'imagine. En tout cas, je l'ai mis. Euh, et puis, c'est cool. En plus, vu qu'il gèle chez moi, c'est bien. Euh, donc, voilà. J'ai reçu ça 4 euh, mois après. Il devait avoir un problème avec la poste, machin, vu que c'est envoyé des états unis et tout. Le gars, il m'appelle, il me dit, j'ai un collet pour vous. Je dis, quoi et il me dit, ouais, c'est euh, UPS, machin, états unis Donc, je dis, bon, c'est un colis de Blizzard. Donc, ça va être pour la nouvelle extension, euh, la marche du Roi Lich. Et je vois un euh, Je dis, what the fuck, 4 mois après Bon, bref, ça m'a fait, fait plaisir. Bref, sur ce, j'espère que la vidéo va vous plaire. Euh, vous allez voir, elle est incroyable. Et euh, je vous dis à demain. Et euh, bisous, bisous. Ciao, ciao, tout le monde. Enfin, non, pas de ciao, ciao. Profitez bien. Et c'est parti contre un droïde Le droïde est un excellent match-up empiriquement et dans cette méta. Alors l'idée c'est évidemment de l'agresser le plus euh, possible. Alors Essain et est plutôt une bonne carte de manière générale parce que pour 2 une 3 2 bon c'est pas incroyable mais dans un match-up comme ça ça peut être cool mais sauf que euh, il faut être encore plus agressif. Euh, là il faut vraiment... En plus on a la pièce donc on peut vraiment mulliganer agressivement pour soit avoir un maximum de T1 soit tout simplement avoir des T3. Euh, pour Par exemple T2 si on fait cercle diabolique dans ce match-up c'est très très Intéressant. Évidemment, on va chercher également la euh, bibliothèque infâme. Alors, je garderai pas forcément Diablutinerie imminente à part dans certains setups. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir de, des choses comme ça. Euh, T1 bibliothécaire, T2 par exemple, cercle diabolique. Et on lui met euh, le plus de dégâts possible pour tout simplement l'empêcher le, de se développer. Voilà, c'est le but. Ah, ça c'est pas forcément une bonne nouvelle parce qu'il va pouvoir aller chercher ça. Ou alors je sacrifie ma carte. <rire> on va, On va juste faire le. Euh, le cercle, le chef du gang En vrai il y a moyen qu'il fasse juste pouvoir là-dedans Dans ce cas-là je pense que cercle sera plus intéressant Déjà parce que je peux lui rentrer un peu de dégâts Je pense qu'il y a des chances qu'il fasse Ou alors il va tuer deux créa. Ok il prend l'info Il peut peut-être aller chercher euh, le, le druide du récif Qui sera un petit peu chiant ici Après j'ai une bonne, euh, des bons follow-up comme on dit Une bonne euh, continuation de play Avec chef du gang, maître, euh, maître Lamokani Tient lunaire ça c'est plutôt ok, c'est plutôt bizarre même de faire ça parce que il y avait quand même un peu... sachant qu'il a... Euh, il démarre à... ah non il démarre à 30 lives ce gars là repose, suis... attendez mais il y a un truc, il démarre à 30 c'est bizarre ok parce qu'en vrai le pouvoir là dedans c'était pas choquant après c'est peut-être mieux si t'es à 40 dans ce cas là mais c'est trop bizarre bref euh, bon chef du gang on lui met une énorme tartine en fait, c'est ce qui a affaibli... Enfin, affaibli. Euh, c'est ce qui fait que le zoo, à l'heure actuelle, il n'est pas dominant dans la méta, c'est ses fameux 40 points de vie. C'est un excellent deck. Alors, il a eu des nerfs, évidemment. Il s'est fait nerfer. Euh, bah, sa déblotinerie euh, s'est fait nerfer, principalement. Mais c'est vrai que le deck, euh, il était dominant au tout début de la méta. Bah, forcément, les agros aussi sont dominants au début de la méta. Il est resté... Alors, il a évolué, évidemment. Euh, là, je vous propose vraiment la version la plus natria possible. Euh, qui a fait des performances d'ailleurs. Qui fait toujours des performances mais plus au rang diamant. Mais c'est intéressant parce que finalement... Euh, des attendez... écoutez, on va au Okani et on va dire sort. Et on lui met une énorme tartinette. Et là c'est quand même compliqué pour lui de revenir. Euh... Ouais, oh, ça bourre hein. Et donc euh, maintenant, la version, on va dire, elle est un peu plus équilibrée. C'est-à-dire que si vous prenez une AoE, vous avez beaucoup plus de burst. Ou si l'adversaire est bas en life, bah, vous avez du burst avec les, euh, les cartes malédiction, tout simplement. Là, c'est vraiment la version comme elle était au tout début. Euh, mais c'est vraiment un très bon deck et justement c'est assez intéressant parce que parfois je... Alors j'ai pas forcément fait une vidéo entière pour parler de ça, en général d'ailleurs je fais pas de vidéo théorique, euh, j'essaye je, je, je, de greffer un peu de théorie dans, dans les vidéos, mais euh, le rang diamant est différent du rang légende. Et en fait il y a des decks au rang légende qui marchent moins bien au rang diamant et euh, vice versa. Par exemple ce deck là, euh, pour le coup en termes de win rate, on est sur un deck qui a à peu près pratiquement 60% de win rate, un des meilleurs decks diamant euh, tout simplement. Mais euh, donc vraiment, on a euh, par exemple contre les, les Demon hunters, on a plus de 60% de one rate. Contre chasseurs, on a plus de 60% de one rate. Contre mage, on a à peu près 60% de one rate. Contre druide, on a à peu près en moyenne, hein, 75% de winrate, contre Paladin c'est pareil, on est à 70% de win rate de moyenne, donc vous voyez on a des, vraiment des winrate qui sont stratosphériques, euh, le, le winrate vraiment dégueulasse, vous allez me dire, euh, ouais mais fichou tu dis que tu as 60% de winrate et tu annonces 70% contre tout, non contre par exemple Prêtre, Prêtre Naga, Prêtre Miracle, on va dire, on est à 36%, euh, Bibliothèque, et euh, bah, en vrai je vais tout garder, je vais bourriner comme un bœuf, on va faire ça. Euh, et donc, oui, par exemple, là, c'est la version. Enfin, le deck diamant. Donc, en diamant, on est sur un des meilleurs decks diamant, finalement. Mais par exemple, si on monte à légende, bah, déjà, le, Nray, le, le deck a un petit peu plus de mal. Et un. Et un. Et, et par, Pardon, un petit peu moins présent. Par exemple, dans la métal, je, je regarde. Hein, euh, au rang légende. Alors, quoique. Je dis semi des bêtises parce qu'au rang légende, le Imp Warlock. Donc, cette version-là elle a 52% de winrate. Right. Donc en fait, c'est le quatrième deck du, de la méta, au rang légende. Au rang légende, top 1000, pour le coup, il faut un petit peu baisser, mais on a quand même 50% de winrate. Right. On est quand même tiers 2. Euh, donc on va faire ça. La question, c'est est-ce qu'on pièce la cargaison Ou alors on pièce... Peut-être on va piécer le cercle into cargaison bibliothèque. J'aime bien l'idée. Donc au rang... Euh, ouais, on, en fait... Et au rang diamant... En fait, c'est au rang diamant, je pense que... Le deck, est, voilà, le deck est tiers 1 au rang diamant, c'est ça. Le deck euh, au rang diamant, euh, diamant 4. Hein. Le diamant 1 à diamant 4 est quatrième deck du jeu. Au rang diamant, il est troisième meilleur deck du jeu. Je pense que tu si tu descends à platine, il est peut-être même meilleur deck du jeu. Bah voilà, parfait. Au rang euh, platine, là si je, suis sur, je suis sur HS Replay. Bon, ce que vous allez me dire que tu mens, fichou. Vous voyez, au rang platine, le deck 57% on night Et au rang légende top 1000, vous voyez, il est un petit peu plus bas. Il est euh, ici, mais il, il est quand même cool. Ok, bah vous voyez je le vois mais je le voyais même pas. Euh... Donc, qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait Ah j'ai envie de le trade ce truc. Non je veux pièce. Ça. Je vais bourriner ou alors je trade ça C'est dommage de perdre des dégâts mais.. Non on va bourriner. Euh... Et donc voilà. J'avoue que j'ai regardé. Euh, j'ai pris la version. En fait, j'ai même pas fait gaffe. Enfin, comment dire. Je me suis même pas dit je regarde la. Enfin j'ai tapé Lock dans un replay, je suis tombé sur la version euh, di euh, Diamant, Diamant 4, Diamant 1. Et en fait je me suis dit, ben, si s'il me propose direct la version Diamant, c'est qu'il ne doit pas être présent en, en légende, ou euh, alors Tier 3, 4 est pas très intéressant. Mais en vrai non, je suis vraiment étonné de que cette version-là, pour le coup même pas la version euh, Abyss, soit aussi forte. Et bah ben, écoutez. Comme quoi j'ai dit des bêtises, c'est bizarre. Enfin c'est pas bizarre que je dise des conneries, mais... Euh, ok, ok. Bon là vous voyez, ça peut être intéressant le, le grimoire. Après on a ça et ça. Après, il va piocher je pense. On va faire sûrement un trade. Trade ou face ah, Un trade. Hein. On va trade. Bon, l'avantage c'est que Rafam va proc. Enfin, va à un moment donné proc. Et le Rafam, c'est vraiment une carte clé, justement. C'est le, le second souffle important du deck. Mais, euh, Bah écoutez, franchement. Parce qu'en fait, j'ai regardé à la base. Je voulais vous proposer un zoo. Donc j'ai regardé sur les différents sites. Hearthstone Top Deck, Hearthstone Deck Net. Euh, sur Twitter, etc. Et il y avait que des versions top 200 légendes, des trucs. Bon, top 200 légendes, c'est déjà pas mal. Mais. Euh, on va piocher. Oh On va la jouer. Ok. Pas très grave. On va jouer ça. On va bouriner. Un petit bourrinage mais... Et donc... Euh, je me suis dit, en fait, de base, je me suis dit, bah s'il n'y a pas de... Si c'est... En fait, c'était que des versions euh, Abyss donc, Que des versions malédiction. Les versions euh, qui étaient euh, top 1 ou top 10 légende. Et... Mais j'avoue que je suis... Je... Là, je suis vraiment étonné. Je ne fa... vais pas faire toute la vidéo là-dessus, mais. <rire> Pour le coup, je suis étonné que les... on va dire la... la base de données HS Replay, enfin le... le classement HS Replay, soit totalement différent des classements, euh... on va dire, euh... des autres sites. Euh... Ok, ok. Peut-être qu'on fait juste ça. Voilà, on, a... on, est... on est bien avec le Denatrius en main quand même. On se le dise hein. Est-ce qu'on le fait Je pense pas hein. je sais ça. Et on passe. C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de secrets. Les secrets c'est quelque chose de très explosif, très dynamique finalement, ce qui peut nous poser problème. Nous le but c'est de prendre de vitesse l'adversaire. Mais en fait, grâce aux secrets, ben, il se fait pas trop prendre de vitesse. Donc, euh, le, le voleur tempo, ça a toujours... En fait, c'est un match-up qui a toujours été un peu chaud. C'est-à-dire que si le voleur tempo, il développe son jeu, un, développe, un jeu vraiment très très léché, si je puis dire, il nous bat. Sauf qu'en général, s'il si loupe un tour, nous, on le, on le punit direct. Mais là, il loupe pas de tour, quoi. Donc, euh, je pense qu'on va on va sensiblement perdre, a priori. Voilà, le rafame est incroyable, mais j'avoue que le Krabatoa on the curve, euh, on peut pas trop répondre à cela que je booste ça maintenant? Encore une fois, j'ai pas sûr. Hein. Ah, c'est dommage parce que, en vrai, cette gamme-là, avec le Dénatruus en main, c'est frustrant parce qu'il y a vraiment moyen de tenir, il y a moyen, en fait, de mener le lead. Il se défend, on mène, il se défend, on mène. Enfin, l'initiative, la tempo, euh, voilà, je dis le lead, mais. Et en fait, à un moment donné, il y a le déna qui nous fait gagner. Et là, le problème, c'est que là, il est en train de partir sur une. Bon, après, j'ai un beau board, hein. faut le gérer. Mais partir sur quelque chose d'assez agressif. Bon, après, il y, y, y a un moyen de trade. Mais ouais, le Denaf. Je pense que le Denaf ferait gagner. Alors, il a beaucoup de cartes en main. Ah, C'est vraiment dur, quand même. Hein. C'est quand même vraiment dur. Parcheur. Ouais, bah, c'était le risque. Hein. Ouais, ouais, c'était le risque. Euh, bah écoutez, c'est sûrement perdu. En fait, ça peut ne pas être perdu parce que j'ai Tamsin dans le deck, mais là, je la trouve pas. Euh... Sort ou serviteur Prendre sort. De toute façon, il va sûrement faire le trade. Ou... Ah, c'est dommage. ah frustrant frustrante cette game avec ce petit déna en main. Ah, il fait le trade, ça me va. Bon, après, normalement, c'est un deck qui est pas très agressif. Oh waouh, il remet le déna dans mon deck. Bon, en vrai. Là, c'est vraiment un setup où si on pioche Tamsin, je pense qu'on gagne. Enfin, il a encore des cartes en main, mais nos cartes sont un peu meilleures que les siennes. En tout cas, je... un peu plus puissantes, un peu plus euh, euh, board-centric, on va dire. Donc sur Tamsin, on devrait gagner. Ah, ouais, on a perdu là. Ok. Bon. C'est la lose. C'est la lose. Dommage, dommage. Euh, ouais c'était un faux guerrier évidemment, euh, ouais c'était compliqué, la sortie était quand même assez agressive avec euh, une curve extrêmement puissante, on n'a pas pu s'en sortir malheureusement, il a pioché beaucoup avec son sprint, bon, rien à faire. Hein. C'est 50-50, c'était 50-50 à l'époque, un peu 55% peut-être pour nous, euh, mais c'était un voleur bien bien différent, là où nous on était vraiment sur des standards, enfin on a toujours été sur des standards avec Zo, le deck vraiment euh, curvé, agressif. Euh, alors, c'est un druide et on n'a pas la pièce. Donc là, c'est un petit peu différent. On va jouer un petit peu plus curvé. Donc T1, T2, T3. Alors, c'est pas incroyable, mais ça a le mérite d'exister. Et, et notre but, c'est vraiment d'avoir euh, voilà, la sortie la plus forte possible. Mais forte, ça veut pas dire explosive, ça veut dire équilibré. Donc, il faut arriver à équilibrer euh, no, notre sortie. Sachant qu'on a des cartes comme ça qui pourrissent la main. On a des cartes comme Denatrius, comme Rafam, comme Barman, euh, comme Murlocula, comme Maître comme Grimoire de Sacrifice. Euh... Bref, il y a pas mal de cartes qui pourrissent un petit peu la main. Donc là, j'ai... Le... J'allais dire le plus mauvais T1. Non, parce qu'en soit... Euh... Ah, quoi que. Hein. Si, c'est sûrement le plus... Non, c'est Grimoire, mais dans l'absolu. Le plus mauvais T1, Board centric Le plus mauvais T2, Board centric Ouais, bah, non. En vrai, je pense que c'est mieux la 3-2 que la bibliothèque dans ce setup-là. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire Donc, j'aurais pu tout mulliganer, mais j'ai une sortie. Et c'est contre un match-up qui est... Euh, qui est bon si juste on arrive à, sort à faire une sortie correcte en fait donc on vous voyez on équilibre un petit peu dans un match-up très compliqué on va prendre un peu plus de risques ça c'est la fameuse euh, euh, je crois que je vais garder Tamsin qui est, qui est débilement forte même si la main est un peu lente je pense qu'on prête c'est pas très grave d'être lent euh, ok ça c'est cool donc vraiment l'idée c'est de voilà ça c'est un, un peu lié au winning play c'est à dire contre un match-up qui est bon pas besoin de prendre des risques on veut la stabilité parce qu'on sait que on va plus souvent gagner que perdre, donc si on est stable, on va gagner, à part si lui fait la sortie du siècle. Et le problème, c'est que si nous, on mulligan en prenant des risques et qu'on fait une mauvaise sortie, là, on peut vraiment perdre et c'est un peu frustrant. En vrai, on va sûrement mettre lui. Ok, ça peut être un peu chiant parce que ça peut être un deck avec des A.O.E. et pas mal de heal. Euh, et donc voilà, et à contrario, dans un match-up où vraiment le... on est vraiment derrière sur le papier, Là, on va prendre un peu plus de risques parce qu'on sait que si on fait une sortie moyenne et que l'adversaire fait également une sortie moyenne, bah, on va se faire éclater tout simplement. Donc là, on fait une belle sortie, on est agressif. Bah, par exemple, contre Prêtre, on va plutôt chercher un petit peu la patate. Donc Tamsin est bien. Alors, c'est des, des trucs un peu lents, mais c'est, on a besoin d'avoir un peu de rondeur. quoi. Et ça, c'est un peu lourd. Après, c'est un deck qui est lourd. C'est-à-dire qu'il a quand même des T4, T5, T6. Donc, si on agresse bien, il y a moyen. Oula, ça c'est vraiment pas bien joué du tout. Ça n'a aucun intérêt de le faire maintenant. Est-ce que je fais un trade Je pense que je vais recycler ma cargaison. Waouh, bien fait. On va faire ça. Je pense que je vais full face. Franchement, hein, nos respect là. Je pense que je vais full face. En fait, il y avait un play où je faisais 5-3 dans sa 3-4. Et je redéveloppais le diablotin de flamme. Et en fait, je faisais mon ça après. Donc en fait, je perdais 5 dégâts. Mais en fait, je gagnais 1 dégât avec lui. Donc en fait, je perdais 4 dégâts. Donc c'est-à-dire qu'au lieu qu'il soit à 15, il était à 19. Sauf que bah là, j'ai gagné on board. Hein. Donc euh, vous voyez, là, il a plus la pièce. Donc c'est bizarre. Là, on board, je le mets... Bah, j'ai gagné. Parce que j'ai 10... Plus 3, 13, plus 1, 14. Ah non, je n'ai pas gagné. 14, je suis On va piocher. On va juste faire ça. On va full face. Boum boum boom. boom, boom. Non, on est one off. On est one off, mais on est allé tout droit. C'est important aussi. Hein. En fait, le problème, c'est que si on tourne autour de tout, c'est le meilleur moyen de perdre. Euh. Il y a des setups où on peut tourner autour de tout, c'est-à-dire que si on est vraiment bien, mais encore une fois, souvent, et ça c'est un peu l'expérience qui parle, et vous le savez, vous avez sûrement joué ces, ces, ces situations-là, c'est que vous êtes vraiment bien dans la game et vous dites, bon allez, je vais commencer à tourner autour de cette carte, autour de cette carte. Et en fait, on, bah, on ralentit notre agression parce qu'on a envie d'un peu plus trade, parce que si elle a ça, si elle a ça. Et en fait, bah à la fin, l'adversaire il nous vole la game et on se dit oh, mais c'est quand même pas possible, il nous a volé cette game-là et on se dit, ouais, mais il a chaté, il a eu ça et ça et ça. Mais en fait, si on était resté sur le plan de jeu vraiment un peu débile, ça faisait gagner. Donc parfois, il faut tourner autour des cartes, parfois non. Mais de manière générale, il faut pas. Après, ne pas tourner autour des cartes, ça ne veut pas dire... Ça veut dire qu'il faut pas ne pas trade. Il faut quand même trade. Certaines fois, le trade, c'est de l'optimisation de dégâts en somme euh, bah Là, c'est intéressant parce que la Diablo de peut être vraiment pas mal. Ou alors, euh, je garde juste mes créas. Ah c'est cool hein avec une main comme ça avec que des T1 je pense que c'est pas mal donc vous voyez c'est pareil c'est des histoires de bon c'est ça que j'aime à Zo c'est des situations typiquement quand on a diablotinerie en main normalement on va pas la garder mais là dans cette situation là j'ai deux démons ah non c'est des diablotins je suis con ça c'est un non mais ça c'est pas un diablotin lui c'est un diablotin évidemment mais lui c'est pas un diablotin bon après c'est pas grave en vrai ça reste pas grave parce que l'idée c'est quand même de le jouer sur les cercles diaboliques en top deck ou les... Attendez mais je... ça me gratte trop, je vais le virer ça. Euh... Donc on va faire ça. Je pense que je vais faire la sortie agressive. Ou alors je fais juste ça, une tout ça, ça. Je crois qu'on va faire un truc genre ça. Et en fait au tour 2, je pourrais piocher deux. Et je pense que je vais... Recycler ça et faire ça. Bon, je la... euh... ah, ça a cassé mes cheveux là. Non, <rire> ah, mais ça gratte tôt, ce truc là. Qui met des casquettes doubles Est-ce qu'il y en a dans le, dans les commentaires qui mettent des dou... des casquettes doubles C'est bizarre en vrai. Que ça te protège derrière aussi. Bref ça, ça gratte vraiment, mais après moi je mets jamais de casquette, j'aime pas ça. Bon désolé. Par contre vu qu'il fait froid chez moi ça c'est bien quand même. <rire> euh, ok donc okay. qui Ouais donc on recycle ou alors on pioche Non, je pense qu'on aura d'autres setups pour piocher. Est-ce que je le trade ce truc Ça mange pas de pain. Ok. Ça mange pas de pain, ouais on aura sûrement le diablotin et on piochera sur le diablotin. Diablotinerie euh, Diablotin. Non mais c'est horrible. Mais est-ce que peut-être. En fait je mets jamais de casquette, donc je sais pas si c'est ça la sensation de toutes les casquettes. J'ai l'impression que ça me grattait. Ok. Euh... Bom bum bum bam bam bam Bon, on va être obligé de trade comme ça. L'avantage, c'est qu'on aura sûrement un Diablotin malfaisant. Au prochain tour. Into les Diablotinerie imminente. Donc là, on est bien. Là, on est pas mal du tout. Peut-être c'est dangereux en vrai ce que je fais. Parce que ça, c'est quand même rester dans les cartons. Non, mais non, parce que c'est propre. J'ai pas lavé, mais enfin, ça se lave. Mais en fait, c'est rester dans les cartons, genre. Euh... Genre 4 mois quoi. Je l'ai reçu 4 mois après. Euh... Ouais, donc ça. C'est strong. In tout ça, in tout ça. Bon, en vrai, c'est cool qu'il ait balancé égalité-taxe maintenant. Ça lui enlève une taxe, une égalité. Des deux cartes importantes. Là, on est quand même pas trop mal. On va sûrement barman et, et commencer à rentrer des dégâts. Faut faire attention dès qu'il a 8 mana. Euh... Le coup près tombe dire. Porte-drapeau de l'Alliance, c'est un peu chiant. va avoir des samouraux dans son deck. Là, il y a un peu deux écoles soit on pioche maintenant, soit on fait ça et on bourrine. Ah, j'ai envie de bourriner. Hein. J'espère qu'il trade mes créa derrière, mais. J'ai envie de bourriner. Brain avec tout, je laisse ses créa, je prends une égalité, c'est un peu le problème. Égalité trade trade. En même temps, il faut le problème c'est que je peux pas, je peux pas trade à tous les tours. Le problème c'est que lui, il aura toujours des créatures et si je fais que du trade, je lui donne du temps. Donc il faut trade dans certaines situations, mais là c'est une situation où il faut pas trade. Je pense pas qu'il joue beaucoup de boost de ses... pour ses créa sur ses créa. Alors il peut en avoir, mais ah, c'est ça. le, le Samurov faisait peur. Ah, le Samurov faisait peur. Après, il fait un seul trade. Ah, c'est pas un énorme samourau, hein, en vrai. Là, c'est pareil, je peux rester sur Barman full face. Hein. Tout dépend de la drogue, mais franchement, ça me plaît bien. Hein. Ouais, je pense que c'est vraiment pas mal. Je le mets très très bas en life. le setup à l'état le prochain tour, s'il a pas d'aoe, s'il a pas de taunt. Euh, là, je sais que la diabloterie, elle marchera toujours avec un essaim, avec un cercle, avec une cargaison. Donc ça me plaît bien. Ok. Ça ça va pour le moment. À la défense du pont ça donne Lifelink. Hein. Euh, un peu chiant Un peu chiant ça Parce que lui il faut le trade maintenant vu qu'il a le lien de vie Ah non il a le lien de vie jusqu'à la fin du tour Silence dans la France Dans la salle euh... <rire> ok bah, On est pas loin d'avoir l'étal quand même hein. Là, je ferai pas genre ça Il se pioche pas dommage euh... Pas évident. Voilà, bon, faut faire attention parce qu'il a son beau truc, hein. Il Mais deux dégâts à tout, il rase le board. Ça ferait de là, de là, mais... Je pense qu'il faut quand même Faut euh, aller face là Faut profiter qu'il Ouais faut en profiter hein. Qu'il est pas encore son DK Sur DK en vrai il y a moyen qu'on perde Après il y a toujours Dena qui est cool mais Oh Il y a sûrement un DK là Non Bon bonne nouvelle Bonne nouvelle Écoutez on est pas mal hein, On sait qu'il a pas le DK Un peu chiant ça Oh la championne Oh la championne On est retourné en 2014 les amis en vrai argent en plus hein. Ah. J'ai gagné ça non Magnifique. Vous voyez à un moment il fallait quand même commencer à lui mettre des dégâts. On lui a mis un coup de 15, on lui a mis un coup de 14. Bah, les PV ont bien fondu et derrière, bah, on grignote. On arrive à reset up un truc. Je pense qu'il a joué trop tôt. Égalité taxe, comme il l'a fait, c'est vraiment la combinaison gagnante. Et c'est ce qui, pour moi, fait que le, le match-up peut être gagné. Surtout que dans la main, j'avais pas Dena, j'avais pas Tamsin, j'avais pas Rafam. Donc, c'est le genre de game, s'il si set up bien son égalité taxe, c'est le genre de game qu'il est censé gagner. Surtout qu'il a 40 points de vie, donc il a la, la possibilité vraiment de se faire taper, de, de, de rester sur le statu quo, entre guillemets. Donc là, pour moi, il y a une grosse, grosse erreur de l'adversaire. Encore si j'ai Rafam. Dans tous les cas, il lui faut deux, deux AoE. Mais là, qu'une. Il avait une AoE, j'avais pas le, le Rafam. Normalement, c'est gagné. Enfin, théoriquement, vous voyez, il est censé gagner sur ce, cette situation. Parce que, à un moment, on arrive dans du late game et ses cartes sont plus fortes que les miennes. Évidemment. À part le Denatrius, forcément. Mais... On a une belle sortie là. Hein. La fameuse sortie qu'on. Qu'on a imaginé, qu'on a rêvé avant que l'extension Natria sorte. Avec T1, euh, le Diablotin. T2, Bibliothèque. T3, Cercle Diabolique. Et vous voyez, 4 mois après, on est encore là. Avec une sortie qui est extrêmement puissante. Oh waouh. Bah là, j'ai sûrement gagné. Hein. Ouais, en tout cas, ma sortie est très belle. Alors, j'ai pas forcément gagné parce que. Bah parce que c'est un. Ah non, c'est un là, c'est un voleur. Ah waouh. Oh là, bingo. Ça pique un peu. Il peut y avoir un Gnoll. Ouais, bon, on est vraiment pas bien en vrai. Gnoll T2. nous peut-être euh, vive pierre. Je fais ça. Ouais, ça. Ça a du sens en vrai. Hein. Je pense que ça a quand même du sens. Comme ça je laisse la possibilité de se de refresh un tour clé sur un tour 5 par exemple. Ou un tour 6. Bon ça ça me va On va piocher hein. Oh on va piocher maintenant ou pas Ça a du sens hein. Ah c'est quand même fort On hein. fait trade Est-ce que je fais un trade comme ça pas très à l'aise avec ce trade. Je loupe 5 dégâts. En même temps, là, il a value. Est-ce que c'est grave s'il l'a value Je pense que c'est un poil grave. Je pense que c'est un poil grave. Donc je vais quand même faire le trade. C'est pas très agréable, mais cette petite 1, elle a du sens. Et en vrai, cette 3-1 derrière, elle va me poser... vu ma main, elle va quand même un peu me poser problème à être gérée. L'avantage, c'est que là, je peux juste faire barman douteux si je veux. ouais, ça a du sens, hein. Après, je préfère le trade, jouer... Ouais, c'est un peu bizarre. C'est ok, hein. Ah, c'est quand même ok, c'est un peu bizarre, mais... C'est le, le plus agressif. Barman, full... F... Non, on va faire ça. Mais là, il manque deux, hein. Donc on fait ça, ça... En fait, la question, c'est est-ce qu'on utilise le bibliothèque maintenant Donc, il pioche, mais on s'en moque. Est-ce qu'on utilise la bibliothèque maintenant Je crois pas. On peut le faire là-dessus. Ah, il y, y a pas mal de créa quand même. On hein. va le faire là-dessus, tout de suite. et là, on a repris le board. Il a que 5 mana. En fait, il a une belle sortie avec son gnoll, mais derrière, c'est quand même un match-up où, comme... Après c'est pas forcément la version secret Enfin quoi que, ils, En général ils jouent tous la même version Sauf que l'autre il avait vraiment full secret Oh corps c'est gros Or ça peut faire win Faut juste pas qu'il ait euh, le démo Bingo Donc il prend l'info j'imagine Avant de jouer son deck son... Ça c'est bien relou <rire> C'est bien bien bien relou Bon, on a quand même un strong play avec ça. Hein. On a quand même un vrai, vrai strong play. On va trade ça ou on s'en moque Attaquer le behemoth, il n'y a plus de behemoth. Ah il force un serviteur adverse à attaquer le behemoth. Le truc, c'est que si jamais il fait un deuxième... Si jamais il ramène le behemoth grâce à... Je sais pas... Euh... Tess ou autre. Enfin, ben là, il a pas Tess, mais... Euh, le sera 4 sera 5 si jamais il ramène ça ferait attaquer deux fois le behemoth mais en vrai c'est pas très grave d'attaquer deux fois le behemoth parce que nous de toute façon on avait prévu de l'attaquer nous mêmes Vous voyez donc en vrai euh, non je vais full face hein. comme ça je set up l'état le prochain tour hein. là il est tellement mal que limite il est obligé de ramener à essence gang. ok ouais GG là, on avait vraiment une belle main. On avait bon, le fameux Rafam hein, qui fait win en second souffle. Et derrière, on a le fameux troisième souffle avec ce Denatrius. Je pense que Denatrius est un peu obligatoire si jamais vous jouez... Euh... Enfin, dans cette version, on va dire. Bah, tam Denatrius, c'est quand même des cartes importantes. Parce qu'en soi, si on ne les a pas, peut-être qu'on on manque un petit peu de second, de second, enfin de troisième souffle. Le second souffle, on l'a, mais c'est que Rafam Et... Et donc, dans ce cas-là, le côté malédiction est intéressant. Il s'appelle Malganis, lui. Ok, bon. C'est très sympa, ça, mais il nous faut des Diablotins. Je pense que ça se garde quand même avec la bibliothèque. Ouah. Ouah, ouah, ouah. Euh... Ok. un démo après nous on a un plan de jeu qui est, qui est censé euh, avoir l'initiative, c'est nous qui menons le, le jeu, donc quel que soit un peu le deck de l'adversaire, notre objectif c'est dans un premier temps de faire une bonne sortie après il y a des matchups où on va vraiment plutôt privilégier la curve là où d'autres on va accepter de piocher un peu plus ah. comme c'est qu'il va trade dedans Ah c'est chiant Je vais juste trade dedans Je vais juste faire là 1-3 je crois Après j'aurais presque pu sacrifier mon flamme Mais triste hein. Gardons la pièce peut-être pour un Dena Je pense bon, c'est la version mine Je pense oh, c'est une erreur de sa part de pas rentrer le pouvoir ici. Alors même s'il a un trade de 1 dans 3-2. Je pense que c'est une erreur de sa part de pas rentrer le pouvoir. Je pense que son, le but de son deck c'est de piocher à tous les tours. Et là vous voyez le voile de mort il aurait pu peut-être être curvé. Ah il en a un autre ok. Bon s'il en a un autre ça a du sens. Bon il a pas tué ça. Ça prend prendre la foudre pour lui et bim ok bon il fallait hein, soit ça soit et euh, ça soit cercle diabolique chef du gang n'importe quoi juste donner un peu de stats sur deux tours c'est déjà méga fort là il y a quand même un board qui a 8 d'attaque ça va vite et on s'y. et là je pense qu'on a vraiment cette possibilité de garder la pièce Gardez pièce d'Ena. Allez ah, a oh, super. Ah, On va garder la pièce, je pense. Parce que là, on va, on va gagner avec ça. Il ah, y a des chances. À part s'il refait une profanation. Mais bon. H200. Ah, j'ai envie de pièce au cani. entend. Hein. Je crois qu'on le fait quand même. Sinon on perd 3 pièces. Là pour le coup on va le faire. On va prendre sort ou créa. En vrai le sort il va sûrement se méfier. Donc on va prendre créa. faire ce trade. En fait il sait qu'on a pris... Enfin normalement on est censé prendre sort dans ce matchup. Donc il va sûrement jouer un petit sort avant de jouer un gros. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir finalement le, le brain. Pour Tamsin, il n'y a rien qui se passe. Bon, on n'a pas rencontré d'autres zoos. On n'a pas rencontré de deck créatures. C'est dommage. On peut pas trop les utiliser. Oh, waouh, super. Ouais, top, là. On se refait une main. Et, euh, et on a déna qui va, qui va tomber. Hein. Je pense que ça va nous donner la win. Hein, parce que là, maintenant, on, on est quand même dans une situation où il est censé pouvoir gérer notre board. Oh, waouh, on l'arrête. Vous voyez, il voulait trade notre. Bon. C'est cool. Peut-être recycle un. Hein. On va tuer cette 3-2 parce qu'elle nous rend 3 dégâts, c'est un peu chiant. Et... Je pense que c'est à peu près ok, quand même. Parce que je vois vraiment pas le Grimoire nous... être rentable dans ce match-up. Donc là, vu qu'il allait me rester un flottant. Sachant que j'avais pas envie de balancer mon Barman parce que c'est sûrement mon prochain tour. Chef du gang plus Barman. Donc là, on a encore 3 tours à tenir. 2 tours à tenir. Je dis tenir parce que c'est un mine Warlock. Et il peut nous setup un, un létal s'il balance la mine faut faire gaffe. On va faire le play. On pourrait piocher mais Pff, je pense pas que ça ait du sens. Je pense qu'on va quand même essayer d'agresser. En fait on a pas besoin de piocher, on a déjà le Denatrius en main. Là j'avais... Euh... Ouais non j'aime bien l'idée. Compliqué à battre ce board. Combien même il le fait, sur un tour 9 on recrée du board et comme ça on est sûr de gagner avec Dena. En fait, l'avantage d'agresser, c'est que ça l'empêche empêche de setup sa, son létal, vous voyez. Il peut pas se dire, bon, bah, l'adversaire a pas trop de pression en face, donc, bah, je vais essayer de mettre en place mon, ma combinaison de cartes, qui va me permettre de gagner. Donc, peut-être qu'il a sa mine et tout, et il faut qu'il la tue, il faut, vous voyez. Ça prend un peu, ça prend un peu de temps, alors, normalement. On va refaire ça. On n'a pas envie de lui laisser des créatures parce que ça peut lui permettre de rentrer un petit peu plus de dégâts dans ma tronche avec la, la mine. Donc là, il peut nous tuer. Mais c'est quand même compliqué. Sa mine n'est pas morte. Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse mine, qu'il tue sa mine. Bon, après, ces cartes coûtent moins 1. Mais mine, tue sa mine. Je mets du board avec, euh, avec la cargaison malicieuse que j'ai recyclée. Tamsin. Euh, Philactère Ça prend du mana tout ça Ça prend du mana Bon ça ça fait un peu peur en vrai ah, Ça ça fait très peur Bon a priori il n'y a pas l'étal Et nous on a justement le fait d'avoir vraiment rentré beaucoup de dégâts Il y a sûrement moins... ah, ouais, y a un, dé... un l'étal avec Dena. La mine Le grimoire Quand Il a fait double drain Normalement il devrait pas Il devrait pas pouvoir me tuer dans ce setup mais vous voyez, parce qu'on a vraiment agressé. Peut-être que parfois, il avait envie de rentrer. Il y a certaines lignes de play où il avait envie de rentrer de la pioche. Et à la place, il a rentré des anti-bêtes. sinon, vous voyez, ce match, sinon il est perdu. quoi. Au moins qu'il me l'étale maintenant. Mais... Non, c'est impossible. Là, il a bien joué quand même son deck. Hein. Là, il se met dans un setup de l'étale au prochain tour. Il a rasé le board. Il est à 16. Il se dit, bon, bah la game est gagnée. Est-ce que j'ai gagné, moi Ouais le fait que tu auras la fatigue c'est une bonne nouvelle euh, 31 là il y a 9 10, 11, 12, 12 et 3 15 C'est bon Ça fait pire le 31 et au pire Il y avait un dégât de fatigue Mais vous voyez il fallait bien ça quoi Imaginez à un moment je rentre pas une attaque Je laisse à 2 lives de plus Ah il, il me tue c'est con mais il me tue, même à 40, hein, il a l'étal. Hein. Parce qu'il a Tamsin, euh, double mine, donc chaque créature met 8. Il a sur le board euh, Je sais pas, même s'il a. Donc Faut qu'il ait. Chaque créature met 8. Donc s'il a euh, 5 créas, ça fait 40. Sachant qu'il a une mine, un Warlock. Euh, une, un Tamsin, 4 créa. Ouais, il a forcément l'étal. Il a 6 x 4. Euh, 6 x 8. 48. C'est ça, hein. Sachant qu'il rejoue une mine. Non, il a 48-4, il a 44. Si mes calculs sont bons, parce qu'il y a une mine qu'il joue. Enfin, en gros, il a soit 44, soit 48 et 4, 52. Bon, après, il faut avoir joué un peu le deck, mais. J'ai présenté d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'un mois, je crois, le deck. Très sympa, hein c'est un deck qui fait. C'est sûrement le démoniste qui fait le plus de top 1 légende. Je que le bibliothécaire. Je ne vais pas garder ce petit essaim, c'est un truc qu'on a envie de top deck. Soit contre druide, ok, je le garde, parce que c'est druide. Et qu'il faut le punir. Et sinon, l'idée, c'est quand même de faire une sortie euh, avec des bonnes cartes. Ok, le match-up n'est pas évident entre euh, ce prêtre-là. Après, c'est un deck qui est très difficile à jouer pour mon adversaire. Donc, euh, ça, c'est plutôt une bonne chose pour nous. J'ai envie de perdre ma pièce maintenant. Ça commence bien. Ah je crois que je vais rentrer là, drôle là. Hein. Je vais sûrement piécer le Diablotin. Tant pis, ma sortie est lente, mais... Mais ouais, bon, Prêtre euh, Sanglier, c'est le deck que j'ai le plus joué. Hein. Le deck que je maîtrise le, le mieux. Je crois que je dois être à plus de 500 games avec, dans la méta. Après, il y a ça et ça, en termes de points, c'est beaucoup aussi. Je pense que ça a plus de sens. Ça, ça. La sortie est très, très, très lente, hein. Tour 3, c'est comme si j'avais joué une carte par tour. On peut piocher. Ou Voilà, on développe des créas, mais j'ai peur qu'il fasse une A.O.E. Avec pyromancien. En même temps, il faut bourriner. Hein. Non, on va le faire. On va le faire parce que l'idée, c'est de proc er sur le... Bon, déjà, on rentre des dégâts. Faut l... En fait, il faut le faire sortir de sa zone de confort. Faut qu il faut qu'il fasse un pyromancien clérique le plus tôt possible. On sait qu'on va le prendre. et si on le fait tôt, lui, il va devoir le faire tôt. Et donc, peut-être qu'il aura moins de possibilités de bien piocher ou de bien proc. Et à partir du moment, où il est bas. Là, c'est quand même plus intéressant. Mais bon, il peut récupérer beaucoup de points de vie. Et c'est ça, le truc. C'est qu'il faut agresser très vite dans ce match-up. Parce que, de toute façon, on sait qu'on prend pyromancien clérique. C'est déjà 3 mana. Dont des c'est 4 mana. Donc, vous voyez, si on le laisse euh, tranquille à 6-7 mana, bah là, il fait... Je pioche, je joue des cartes, je pioche, je rase ton board. Et en fait, juste on s'est fait éventrer parce qu'il a fait tout ce qu'il veut faire dans une partie. C'est-à-dire tenir et piocher. Alors que si on agresse, peut-être qu'il va juste faire je tiens et je pioche pas. Et là, ça nous laisse beaucoup de second souffle. On a combien de démons De diablotins. On va le faire, hein. pas ouf tout ça. Voilà, 3-2 va sûrement mourir. On peut aller face. Je pense qu'il faut rentrer des dégâts quand même. Alors on pièce un... Non, on pièce pas. On pièce pas parce que c'est le genre de match où on peut limite faire un déna comme ça parfois. Mais là c'est un peu pareil que le match-up d'avant. Sauf que ce deck là, il peut tout faire dans un tour. Mais... L'idée c'est que si on l'agresse, il a moins de possibilités de mettre en place ses, ses setups, son setup, c'est-à-dire recycler amulette et tout, ça prend un peu de mana quand même. Développer un sanglier, vous voyez, il est là il est quand même obligé de se défendre, donc ça c'est cool, parce qu'au moins il pioche pas avec. Donc là il est bientôt mort, hein, faut il faut qu'il fasse gaffe le caca. Ouais, vous il fait prière maintenant. Alors, il y a Xirella hein, qui peut être chiante. Oh, ça, c'est super! Ah, c'est pas évident. Je peux garder la pièce pour Denar. Parce qu'en vrai, il y avait un play un peu bizarre où je fais grimoire, j'écrase max de créa dans la suivante. Je vais femme pour amener mes créas C'est bizarre J'ai pas de bon play là, c'est moche Quoi que je fais ça ah. Pas à l'aise là parce que l'idée c'est d'agresser, de mettre des créas sur le board. Là j'ai l'impression que mon tour il était un peu fade. Après il y a toujours Denatrius qui va proc sur T9, peut-être avant son arme. De toute façon après on peut plus rien jouer mais il a pas encore joué de sanglier. Il faut qu'il gère ça. Voilà bon, maintenant il peut un hein, pyromancien. Bon il pouvait déjà avant mais il peut. Ah, J'allais dire, il peut rester tel quel, genre ne pas mettre de board, et... mais avant il prend quand même beaucoup. Hein. En gros, il prend 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oui, oh, il prend 18. Il y a des plans un peu bizarres où il me boardlock. Bon, l'Axirel est plutôt OK. Elle est même très bien, l'Axirel. Ouais. L'Axirel est cool parce que je peux développer ça. Je vais face, hein. Je vais recycler ça. L'idée, c'est quand même de choper euh, les bibliothèques infâmes. Bon, J'aurais pu recycler avant, mais j'étais sûr de faire ça. Bon. On va pas trade. En fait, on veut le mettre bas en life, vu qu'on a le... On a le Dena qui arrive dans deux tours. Est-ce qu'on tiendra deux tours C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr du tout, hein. En fait, il faut que je mette un board suffisamment fort pour que le, jou... le tour où il est censé faire... C'est setup avec les sangliers. Il soit obligé de trade mon board. Ça va être compliqué. Hein. Il est à 14. Il est à 14. Euh, là, on a, on peut piocher avec Cercle, Diablotin. Ouais, je pense que ça, ça nous, ça nous fait un létal. Hein, même s'il a des PV. Il arrivera à partir en combo au prochain tour. Il pioche pas beaucoup. Hein. Ouais, Il lui reste encore des cartes. Hein. Il y a moyen, il y a moyen. J'y crois Mais quoi ça Ça Ça Ça Ça et je mets ça sur une créa. Comme ça, j'ai un bobo beau, beau bébé. Si, si, c'est pas évident à gérer. Et au prochain tour, et euh, eh ben, on a notre Denatrius sur le T9. En espérant que ça suffise. C'est le but. Il faut pas qu'il parte en combo maintenant. Il peut, se il peut partir en combo maintenant. Mais ça lui demande un peu de mana. Après, il lui reste la Vachige. Bon, je pense qu'on est censé perdre là ce match. Lumière brûle, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il nous reste que 5 mana. Sachant qu'il a fait. Anglier, 2 PV, faut il faut qu'il joue deux sorts. Après, encore une fois, s'il a prêt de vachis, il... il me défonce, mais. Mais les amulettes, il les a pas toutes recyclées, hein, je crois. Ok. Ça fait pas l'état, là. Mais je pense qu'on doit quand même le faire. Je pense qu'on doit quand même le faire. Parce que. Il est à 2. Et quand bien même il ferait arme dans ma tête, il perdrait avec le, le board. Donc là, il a plus Xyrella, il a plus Pyro. Il reste un Pyro. Et il peut pas trop gagner des points de vie parce qu'il a balancé justement en plein de heal. On va voir comment il arrive à s'en sortir, mais. Je pense que là, c'est quand même compliqué cette 10-10 d'expérience hein, à la passer. Si le fait, il est très fort, mais. Je sais pas combien de heal il reste mais bon là il a l'arme c'est sûr mais ça change rien en vrai Vous voyez il tape dans ma créa il meurt L'arme ça fait pas de points de vie hein. Ouais Il meurt sur ce truc Nice C'est une belle game ça C'est vraiment une belle game Vous voyez là typiquement si on fait un play Après il est quand même pas très bien dans sa game Mais je pense que si on détruit pas Spyromancien c'est quand même compliqué Il y a eu un tour où c'était un peu flottant mais à partir du moment où tour d'avant, il il, il, dé, il développe pas son arme. Mais c'est ça le, la difficulté de sanglier. C'est que tiens, a... en fait, un joueur moyen, même un bon joueur, ce qui est en vrai un joueur moyen avec ce deck, faut pas être bon, faut être très bon. Un joueur bon, il va toujours mettre la combo en place. Même un joueur moyen, il va tout le temps mettre la combo en place. Le truc, c'est que souvent, il va mettre la combo et ce sera trop tard. Et c'est là où il faut toujours avoir un coup d'avance. Il faut être plus rapide que ce qu'on est censé faire. Et c'est là où c'est... Alors, je peux garder Tamsin quand même La main est un peu bizarre Mais à partir du moment où On a Tamsin L'idée c'est de Faire une sortie Semi bonne En considérant Que Tamsin C'est incroyable Surtout que c'est un démoniste aussi hein, Donc clairement Contre Druid Je fais pas ça Mais Ok Bon 30 PV Ça veut rien dire Oh il est sympa son skin Mais c'est ça La difficulté du prêt de Sanglier C'est que Toujours à la fin Tu dis Ah j'ai un tour de retard Mais en fait Ce tour de retard Les excellents joueurs Ils arrivent à, la, à, à ne pas l'avoir Quoi peu bourriner comme des porcs hein. Chaque PV qu'on mettra C'est des PV en moins Voilà <rire> C'est fin hein. <rire> C'est fin de dire ça Non mais c'est important On voilà, grignoter Grignoter Ok trade hein. C'est la clé d'un mirror hein. Chef ou cercle Je crois que je préfère chef dans ce setup Bon ça ça bloque les... Bon il y a toujours des... En fait le truc c'est que s'il fait chef du gang c'est son meilleur T3 Et s'il fait cercle diabolique je peux commencer à les trade Les petites 3-2 je peux les trade En fait il y a beaucoup de cartes que je trade Donc en fait si je pars de ce principe là Ça veut dire que lui aussi il préfère que je fasse cercle que 2-4 Donc je joue 2-4 voyez oui. Ah Un peu chiant ça Bon, faire attention, c'est un deck où il a hum, grimoire de sacrifice. Après, on a Rafam, hein. Franchement, on est, on a une, vraiment une belle main. On a le Tamsin qui est quand même important dans le match. Le Rafam, évidemment. On a quand même une sortie qui est très très correcte, hein. Alors, elle est pas incroyable, parce qu'il n'y a pas ce Diablotin de flamme T1, Bibliothèque T2, des trucs comme ça, mais... Ça reste très cohérent. Ce sera la dernière game, d'ailleurs, de la vidéo. Pour le coup. Et d'ailleurs, attendez. Ce sera... Parce que là, c'est quand même, là, je suis ému. Non, en vrai. Mais... <rire> Ah <rire> Vous êtes peut-être ému. <rire> la... En vrai, si, je suis un peu ému. Mais je... c'est pas que je suis ému, mais... Putain de merde. C'est que là, on va jouer la dernière game de la méta Natria. C'est la dernière game de la méta Natria. Je... Vous vous rendez pas compte, vous. Mais... Non, c'est quand même important. En vrai, cette méta est unique. Est-ce que vous... Ah zut. Hein Cette méta est unique, est-ce que vous savez pourquoi Parce que c'est la première méta J'ai envie de dire de l'histoire d'Earthstone Oui, de l'histoire Où le ladder N'a com pas compté En qualification de tournoi Alors, je dis pas forcément Master Tour Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Master Tour C'était un, un autre système Mais le ladder a toujours compté Alors, pas tous les mois Parfois, il y a eu des méta où ça a compté que 2 mois sur 4. Ça, c'était les pires méta. Mais là, la méta Natria, elle se distingue par le fait que sur les 4 mois de méta, il n'y a eu aucun mois de ladder. C'est aussi pour ça que personnellement, j'ai moins fait de, de, de ladder tryhard. J'ai essayé de présenter un maximum de decks parce que bah, je suis un Ambroderstone et j'ai envie de jouer au jeu. On peut Tamsin, on peut Rafam. Je pense qu'on va Tamsin ici. Oh, Rafam, hein, c'est trop gros. Hein. Rafam Full Face. Rafam Trade. Rafam femme trade je crois Comme ça ça bloque un peu son Tamsin Ah non, il a quand même un non il a quand même un de fou. Bref, moi je pense qu'il faut quand même trade. Et, euh, et bref, c'est la première méta où il y a eu. Alors il y a eu des, des master tours, mais des tours des califes des d'avant. Oups, oh, il s'est trompé, il a Tamsin, mais il fallait faire ce trade là. Ah non il a vagabissal. Oula. Oups oups. Dans le jour parce que j'ai envie de prendre un milliard. Et ça, ça, ça, ça, et boum. Et euh, donc voilà. C'est la première méta où... Euh, C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y avait moins de joueurs d'Earthstone, qu'il y avait moins de streamer stone, qu'il y avait un peu moins d'engouement. La méta était excellente. Le début de méta était tonitruant. Mais à un moment, euh, la hype est passée au bout de 2-3 semaines, un mois. Et c'est vrai que là où quand la passe, bah, c'est les tournois qui prennent un peu le dessus en termes de hype. Et puis voilà, on, on se chauffe, il y a des streamers qui se chauffent pour les tournois, etc. Bah, là, il n'y avait pas de tournoi, donc finalement, c'était très bizarre. Et à côté de ça, il y avait Battlegrounds, qui pour le coup cartonnait avec son système de tournois. Et donc, c'est pour ça. Je ne pense pas qu'il y ait moins de joueurs d'Hearthstone. Je pense qu'ils vont revenir, beaucoup de joueurs vont revenir parce qu'il va y avoir des tournois. Alors, quand je dis tournoi, c'est pas... Le truc, c'est que... Surtout que ça s'était élargi Donc c'était intéressant C'était Maintenant c'est top 50 ou top 60 ladder Qui est qualifié Donc top 50 ladder euh... bon, Ça se fait quoi Faut bien tryharder Moi je l'ai fait une fois Tout en tryhardant BG à côté hein. Donc vous voyez ça se fait bien On n'aurait pas gagné là On a 8, 9, 10, 11 12, 13, 14 15 On a un play avec Tamsin. Un play avec comme mais... ça, GG Ok. Bah écoutez, euh, sur cette, de... attendez, mais merde, j'ai toujours eu faire la blague avant, putain, je suis con. Mais c'est un létal. En plus, j'm... dans ma tête, je me suis dit que je vais avoir un létal de l'espace. Je vais prendre ma loupe, ma loupe Dénatria évidemment. Enfin, Denatria. <rire> Natria, non, pas Denatria. Si, je vois que des Denatrius dessus. <rire> je prends ma loupe et je fais. Attendez, mais c'est un létal ça. Merde, putain, j'ai raté un sketch. Bon, allez, je refais la vidéo. <rire> Merde, j'avais un sketch de, de taré là. Enfin, C'était du, du Gadel Malé dans le texte là. Ah <rire> oh, trop zut. Trop zut. Bon. Ah, un beau... En plus, c'était, on finit sur un létal top decké, machin. Ah zut, là franchement, j'ai raté euh, probablement un des meilleurs sketchs du monde. Alors, sur ce, merci à tous. Je vous attends nombreux jeudi, donc demain, si vous regardez les vidéos mercredi. Jeudi, à partir de 17h, heures, 17h, heures pour l'avant-première de la nouvelle extension. Merci à tous. J'espère que vous avez apprécié ce dernier deck euh, de euh, Natria, Meurtre au Château Natria. Voilà, la petite larme, normalement, elle est censée couler. On va partir sur un nouveau cycle, sur une nouvelle méta. On parle même de nouveau cycle ici, parce qu'il va y avoir une nouvelle, euh, un nouveau circuit compétitif. Donc, ça va vraiment être très intéressant. 2023 sera l'année d'Earthstone et sera mon année également. Grâce à vous, évidemment. A très bientôt. Ciao, ciao tout le monde